Salut c'est Bon ben voilà un petit bonjour pour vous dire que j'ai quelque chose à vous montrer. Alors voilà, j'ai rencontré un, un vieil ami, on s'était perdu euh, euh, de vue pendant pas mal d'années. On s'est retrouvé ben, grâce, euh, grâce à Internet, hein, grâce aux réseaux sociaux. Donc pourquoi il y a quand même du bon là-dedans hein, On en reparlera, parce que c'est vrai qu'il y a en matière à, à discuter euh, sur la consommation euh, des faire ma parenthèse. Euh, donc voilà, j'ai rencontré euh, Céric euh, il y a quelques temps et euh, j je l'ai re retrouvé, Céric Turco, euh, quelqu'un du, du show business, artiste, euh, conférencier, euh, humoriste, scripteur, euh, coach, euh, voilà, vraiment quelqu'un d'assez de, de, exceptionnel euh, qui a décidé de changer complètement de mode de vie. Donc il était dans le, le cadre métro boulot dodo et maintenant il vit sur un voilier entre les îles suivant les, les aléas euh, euh, du vent et de la météo. Euh, donc euh, la Thaïlande, euh, il, a, il a pas mal, euh, pas mal bougé quand même. Et alors, en tout cas, j'ai profité de, de, notre, de, notre, en tout cas de nos retrouvailles pour faire une petite interview et pour vous partager cette fameuse expérience de vie. Voilà, parce que c'est quand même assez exceptionnel, pour vous dire, je suis assez admiratif, euh, parce que personnellement, je ne pense pas que j'aurais été capable d'aller jusque là, euh, voilà. Bah, en tout cas, je vous laisse euh, apprécier cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit, un petit pouce en haut tant qu'à faire, hein, c'est toujours mieux euh, voilà, que, que l'autre. Je voulais absolument partager une rencontre avec vous. Euh, voilà, c'est mon ami Céric. Euh, je, je, je veux vraiment que vous euh, partagiez euh, tout ce qu'il a euh, pu traverser durant ces, ces, ces derniers mois de sa vie. Euh, une aventure extraordinaire. Il a décidé de changer complètement de style de vie. Le métro, boulot, dodo et tout ça. Il a mis ça de côté et il a été sur... Euh, euh, franchement... Personnellement, je ne serais pas capable. Hein. Je suis en admiration, je trouve ça vraiment <rire> fabuleux. Et euh, première question, alors déjà, ben, je, <rire> je te laisse te présenter. <rire> ouais, ouais, hein. Salut Vincent, ben ben, je pense que tu as bien présenté euh, la chose. C'est vrai, ouais, quoi? Effectivement, traverser, je trouve ça, je trouve ça drôle de, comme, comme mot, parce que comme je, je vis sur un bateau maintenant, ben, traverser, hein, c'est bien dit comme mot, c'est bien choisi euh, comme mot. Euh, ben en fait, euh, oui, alors j'ai décidé de, de, vivre, euh, de, de, de vivre autrement, simplement, librement. Ça a été mon, mon choix, mon, en fait, mon, mon leitmotiv, là, ces trois, trois mots-là qui ont été très présents à, à mon esprit, et qui l'est encore aussi. Euh, Ce n'est pas un choix que, ben, que j'ai fait du jour au lendemain, en fait. C'est quelque chose qui faisait plusieurs années que j'avais à l'esprit... Que, que, que je sentais, en oui, fait, que le, le métro boulot de dos ne me correspondait pas. Euh, mais même si ça ne me correspondait pas, euh, j'ai quand même, ben, j'ai toujours fait des choses qui, qui, qui m'intéressaient, quand même dans, dans la vie des, des projets, oui. comme je suis une personne de projet. Mais là, j'étais rendu au point où ce que, vraiment, c'était criant pour moi, c'était important je me devais de, de changer absolument mon, mon mode de vie. C'est important pour moi. Voilà. Eh bien, écoutez, euh, c'est vrai que hum, ce qui interpelle souvent, c'est comment on fait, à quel moment euh, on décide de, de, de changer, à quel moment, quel déclic, quel événement euh, euh, va faire qu'on va, à un moment donné, Dire, ok, stop, là, ça s'arrête, on va essayer autre chose, parce que c'est fini, je n'en peux plus. Alors, comment. Quel a été l'élément, le moment, le fameux moment Comme je disais, c'est quelque chose que ça fait longtemps que c'est présent, en fait, que j'avais envie de vivre autrement, que je me disais, il y a d'autres modes de vie que le fameux métro-boulot-dodo. Mais, oui, il y a eu un moment, un, un élément déclencheur majeur dans ma vie en 2010 que j'ai subi une, une fraude par, euh, par une amie au départ, en fait, qui était une amie, qui est devenue mon, ma, mon planificateur financier, alors mon conseil, conseiller financier. Et euh, donc, sur 10 ans, alors j'ai vécu une, une fraude, j'ai perdu euh, plus, plus de 100 000 d'économie personnel Et ça, ça a été l'élément euh, majeur, en fait, qui a fait le, le, le coup au derrière. C'est mmh. tu sais, de dire, bon, ben là, je, je le fais plus vite que je, que je voulais, en fait. Mmh. Je, parce que j'y pensais, c'était dans ma... Disons que j'avais comme une stratégie, mais le problème dans ma stratégie était que, même si j'avais de l'argent, j'en avais toujours pas assez. Ça m'en prenait encore plus pour vraiment arriver au point de dire ben là, je vais pouvoir vraiment vivre autrement. Ah, oui, oui. Et la vie étant ce qu'elle est, tellement bien faite, ben elle m'a enlevé cet argent-là. Et ben puis finalement, euh, ben maintenant, on, quoi, huit ans plus tard, on est 2018, ben je, je, je, je, je, je le fais. Oui. Alors, euh, c'est bien pour dire que finalement, c'est une chose que j'ai compris dans la vie, c'est qu'il n'y a, a pas de bon moment, il n'y a pas de. Euh, il y a pas les éléments gagnants. Là, tu sais, qu'on appelle, tu sais, qu'on attend de dire oh, ça nous prend tous ces éléments-là pour que tout soit parfait, et que là, je vais pouvoir passer à l'action. C'est ça. Alors, ça n'existe pas, ça. ça. Et voilà. Alors, ça a été cet élément-là qui, qui, qui, qui, qui a été magique. Très, très très magique parce que c'est ça la, comme j'étais très très à l'argent c'était important ça prenait de l'argent ça en prenait beaucoup puis qui n'avait même qui n'avait jamais assez mmh. ben la vie a juste fait de dire bah ben, tiens on va te l'enlever puis tu vas voir qu'il y a autre chose après que ça continue que la vie continue pareil puis que puis que moyen aussi d'en refaire mmh. après que c'est pas une finalité en soi parce que sur le coup pour moi ça a été comme la fin de dire, oh, c'est pas vrai, tu sais, à, à, à, à mon début euh, à 40 ans, je vais pas tout recommencer encore. Et puis, ben non, j'ai pas recommencé, en fait. J'ai même.. ça m'a même permis d'aller encore plus de l'avant. Fait que ça a été très bénéfique. Pour moi, là, aujourd'hui, je peux dire avec le recul, évidemment, parce que sur le coup, c'est jamais agréable là, à vivre un truc comme ça. Je.. je, je... Quelque chose. Oui. Mais c'était à revivre. Ben oui, oui. je le revivrais parce que c'est ce qui m'a permis d'arriver où ce que je suis aujourd'hui, à décider de dire ben, de tout lâcher. Ouais, parce ben, peut-être spécifier hein de dire ben, de un matin de dire, c'est assez, j'ai décidé de dire ben j'ai laissé le boulot, oui. j'ai laissé tous mes biens, euh, j'ai même laissé l'amour. <rire> Euh, puis euh, je suis parti avec une petite valise de cabine, avec un billet à aller en Asie, sans savoir qu'est-ce qui était pour m'arriver. Qu'est-ce que la vie était pour m'arriver. Et finalement, ben, je me suis retrouvé à acheter un bateau, un voilier, moi qui n'avais aucune notion de voile. <rire> Et je vis là-dessus maintenant à temps plein. Alors, on nous on en a de la graine, c'est ben, Voilà. Donc c'est tout un.. Oui. C'est tout un changement. <rire> Extraordinaire. Euh, donc, euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, euh, on a une personne qui vit dans un cadre de vie, dans une ville, dans un avec un bel appartement, avec tout ce qu'il faut, euh, ouais. le confort, euh, le, voilà. la grosse job, voilà, va bien dur, à l'aise, et qui maintenant vit euh, sur un, un bateau, euh, sur un voilier, entre les îles, euh, suivant les, les, les aléas, euh, on va dire, euh, et les brises. De, voilà, de Dame Nature, euh, merci beaucoup euh, Céric à nous avoir euh, accueillis, enfin accueillis, euh, nous avoir permis donc, de, de partager cette expérience de vie oui. euh, avec nous. Euh, surtout, ne lâchez rien. Euh, et puis, ben, ne vous laissez pas démonter vos rêves euh, par des gens autour de vous. Euh, Allez-y, foncez quoi qu'il en soit. Ben, je vous souhaite en tout cas une excellente continuation. Et surtout, ne lâchez rien. A bientôt. Allez, bye.